Je vais vous faire une confession. Le Weekend Spark, c'est pour moi la totalité de ce que j'ai appris toute ma vie dans les sciences de leadership, les sciences cognitives et l'entrepreneurship. Alors je vais vous faire une promesse qui est très simple. Si ce soir, à la fin de la première journée, vous n'êtes pas intimement convaincu que ce Weekend Spark va ajouter immensément de la valeur pour vous, et sans flaguernerie, très honnêtement Un waouh, c'est juste un petit bof Vous allez au fond de la salle Et on vous rembourse Voilà ce que vous allez faire ce soir et à minuit Parce que vous le savez, chez Globe On est heureux d'être ici Et on fait en sorte que chaque personne ait voulu Vous êtes arrivé ici vendredi Et je vous, vous avais promis De me donner un 110% pour vous je vous avais promis un programme exemplaire, plein de surprises et d'une richesse incroyable. Je vous ai même rappelé que vous pouviez vous faire rembourser. Maintenant, si vous avez le sentiment que j'ai livré la marchandise avec mon équipe et que Wes ouais, est à la hauteur de ce qu'on vous avait dit, faites-moi un oui inconditionnel et faites-moi exploser la suite